Bienvenue, merci beaucoup. Merci, Marcel Bourquin, donc sénateur du Tour. Et euh, votre actualité, c'est euh, cette proposition de loi, proposition de projet de loi, comme on dit PPL, qui s'appelle « Oser ». Oser, parce que ça faisait environ dix mois, nous avons travaillé avec Rémi Poitreau, oui. euh, un travail transcourent au niveau du Sénat sur la dévitalisation des centres-villes et des centres-villes. Et deux. On pense qu'il y a environ 700 000 en grave difficulté, oui. et nous pensons que le Centre-Bourg, aujourd'hui, subisse vraiment une concurrence déloyale de la périphérie. Alors le Centre-Bourg, ça, ça se caractérise, ça se définit comment Est-ce que vous êtes arrivé à trouver... On peut un, avoir parfois un, un bourg de 300 habitants, 400 habitants, qui a des services, qui a oui. des commerces, et nous avons besoin... Nous occuper de ces centres-villes et centres-vaux. Alors, nous avons salué euh, le fait que le ministre Mézard met en place ce projet Cœur de, de Ville, qui est maintenant une loi, qui est maintenant, qui se met en place pour 222 villes. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il revient aux élus, j'ai été maire pendant 20 ans, depuis 15 à ans, il revient maintenant aux élus de sauver leur centre-ville ou leur centre -bours avec un périmètre qui représente environ 4% de leur territoire, et où là, on maximise l'ensemble des services, l'ensemble des commerces, pour faire en sorte que nous gardions cette centralité. La ville européenne, à la différence de la ville américaine, existe depuis la Cité et peut-être bien avant. C'est là que se multiplient les relations sociales, les relations culturelles, les relations commerciales, nous sommes en train de laisser partir nos centres-villes, nos centres d'eau, et c'est très dommageable, et c'est un ajout à la crise sociale, parce que qu'est-ce qu'il y a plus de, de plus de solitude que d'arriver dans une grande surface en poussant un caddie et Quand on vous entend, c'est la déprime totale. Non, mais euh, regardons les problèmes en face... Et hein, puis les Français sont de moins en moins preneurs de ce mode de consommation. Alors, les, les grandes surfaces qu'on a auditionnées... On a auditionné, pendant on a fait énormément de table On a auditionné, y compris les grandes surfaces, qui voient leurs leur principes euh, élémentaires qu'ils nous ont mis en place dans mmh. les années 60, euh, être battus en brèche par l'e-commerce, e ouais. être battus en brèche aussi par des personnes qui veulent autre chose que passer leur loisir dans des grandes surfaces. Alors, c'est un mouvement qui est en train de, de se présenter, qui aujourd'hui a marre. des opportunités pour changer les choses. Et il faut les changer. Alors, pour ça, il faut des moyens. Et lorsqu'on a mis en place cette proposition de loi, il y a eu plusieurs idées. Première idée, nos centres-villes et nos autobours se paupérisent. Il fait des politiques de logement extrêmement vigoureuses, Appelle le phénomène de gentrification, hein, c'est-à-dire les les banlieues se paupérisent et les banlieues deviennent un peu plus riches, enfin certaines, Absolument. plus que d'autres. La deuxième chose, c'est la culture de la périphérie. Une culture mmh. qui vise à, lorsque des services publics sont supprimés, on les, on les centralise, on, et on fait en sorte qu'ils sont en périphérie. Y compris maintenant des professions libérales vont en, euh, en périphérie. Mmh. Et parfois, euh, nous avons besoin de relever la tête, de réfléchir en disant « Où va-t-on Qu'est-ce que nous allons faire ?» Alors, il y a 33 articles dans cette loi. Euh, dans la loi Elan, une bonne partie de, celle, de ces propositions sont reprises, en, sont reprises par le projet de loi Elan, mais il nous semble qu'il y a plusieurs questions essentielles sur lesquelles nous devons vraiment euh, agir. La première des idées, c'est que si on ne touche pas au système des CDAC. On a appelé ça les machines à dire oui. Alors, les CDSR euh, on, on, on s'est donné pour principe de développer tous les sites Alors, Commission départementale d'aménagement commercial, où euh, 92% des projets présentés... passent, Passe. passe. Euh, y compris sans étude. La seule étude qu'il y a, c'est une étude environnementale. On était voir en Angleterre, on a voir en Allemagne, ils ont gardé leur centre-ville, leur centre-ville. Comment En Angleterre, par exemple, si vous présentez une moyenne ou euh, une grande surface, vous avez l'obligation d'avoir une étude indépendante. Cette étude indépendante donne un avis, dira, parce que souvent quand on présente des projets de grande surface en périphérie, on dit « ça crée tant d'emplois ». On ne dit jamais combien ça en supprime en centre-ville. Mm. Euh, il y a une étude qui vient dire que pour un emploi créé en périphérie, il y en a trois qui disparaissent en centre-ville. Et donc sur des questions comme celle-là, on fait toute une série de propositions. Cette étude économique est absolument indispensable. Et surtout, tous les élus qui ne, qui, qui ne, je dirais, ne multiplient pas les, les mètres carrés en périphérie, doivent participer à la CDAC, donner leur avis, sur la base de cette étude. Voilà, je, je pense qu'il s'agit maintenant de relever la tête. Il s'agit aujourd'hui de faire en sorte que nous ayons une prise de conscience sur la gravité de la situation, avec le cocktail du e-commerce, il y a des millions de mètres carrés qui se préparent en ce moment à ce publier. Et donc, si nous ne relevons pas la tête. Vous y a des millions de mètres carrés de centres commerciaux en périphérie qui sont déjà programmés Qui sont déjà, qui se programment en ce moment. Et si nous ne mettons pas un coup d'arrêt à tout cela, eh bien, nous allons avoir une dévitalisation profonde et une crise sociale encore un peu plus grande. Merci Monsieur le Sénateur. On va vous allez m'accompagner au plateau. Et je vais demander aux autres participants de cette table ronde de venir vers moi Monsieur le Sénateur. Et je vais donc demander à Michel Angers, Dominique Valentin, Florence Durand-Dornaret, Laurent Cervenier, Franck Chaignaud de bien vouloir nous rejoindre ici. Merci d'être avec nous. Merci euh, à Michel-Angers, euh, sénateur. Vous avez vu le modèle à Willigan hier, vous avez euh, entendu cette revitalisation par l'entrepreneuriat. On entend à la fois la nécessité dans vos propos de protéger, d'abord, euh, d'arrêter finalement l'hémorragie. Euh, mais On voulait euh, justement faire un petit focus en complément de ce qu'a ce qu partagé avec nous euh, Michel-Angers hier euh, sur... Euh, le modèle Chaboulian et le, le rôle du DigiHub, effectivement, dans la revitalisation d'un territoire dont on a compris que finalement il était juste en danger de mort en 2009. Alors, ben, bon début d'avant-midi à tous et à toutes. Alors, oui, effectivement, on a parlé hier un peu de la revitalisation, de la reconversion économique de la ville de Chaboulian en misant sur des créneaux de diversification qui permettaient à notre jeunesse de demeurer en région. Évidemment, on a parlé pendant toute la journée d'hier de l'importance d'être connecté, connecté à haut débit et à très haut débit. C'est évidemment ce qu'on a fait au Centre d'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, j'ai peut-être une petite euh, vidéo qui oui. peut peut-être ouais. vous permettre de, probablement de bien de saisir à quoi ressemble le fameux DGA des centres d'entrepreneuriat. qui a été inspiré de plusieurs visites que j'ai fait un peu partout dans le monde, particulièrement Hong Kong, Chine. Euh, on est allé également du côté de la Belgique, de l'Allemagne, donc plusieurs endroits où on a mis en place cet écosystème, euh, où on rassemble un certain nombre d'entrepreneurs au même endroit. Et avec ces entrepreneurs-là, en fonction de pôles très spécifiques, nous les mettons euh, tous dans, le, dans la même main finalement. Et l'Igium, qui est une équipe de cinq personnes, euh, s'organise pour trouver des contrats avec les budgets canadiens, avec le gouvernement du Québec, etc. Et euh, ces entreprises-là, plutôt que de se compétitionner, collaborent entre eux et réussissent à se développer. Alors, ce que ça, ce que ça a donné comme impact, c'est que nos jeunes qui sont partis vers l'extérieur, vers les grands centres comme Montréal et Québec, reviennent chez eux, reviennent en région. On attire même des jeunes qui n'étaient pas de la région. Et euh, cet écosystème, permet justement à ces jeunes de, de réaliser leur rêve en leur vendant ce qu'il y a de mieux, alors la ruralité, la nature, l'espace, les grands lacs, la tranquillité, parce qu'on sait que les jeunes d'aujourd'hui, contrairement à les gens de ma génération où le travail était la priorité des priorités, eux ce qu'ils veulent d'abord et avant tout c'est une famille en sécurité dans un endroit sans trafic et c'est ce qu'on leur offre du côté de, de Schopenhagen et je peux vous assurer jusqu'à maintenant que ça fonctionne relativement bien. C'est une ancienne cotonnerie euh, qui était désaffectée depuis 30 ans hein, et inspirée par Charleroi en particulier, où on l'a complètement transformé 14 000 mètres carrés d'espace, 7 000 en numérique en haut, 7 000 en bas en, en économie traditionnelle. C'est plein. C'est plein. Craqué, on a de la difficulté maintenant à se faire de la place parce que c'est un système d'incubation et d'accélération qui permet aux jeunes, quand ils ont terminé leur. Leur stage, si on veut, quand ils ont terminé leur processus des premières années. Mais on tente autant que possible de les relocaliser à l'intérieur de la ville ou dans les municipalités avoisinantes pour laisser la place à d'autres qui arrivent et ainsi de suite. Alors, le gouvernement du Québec nous a reconnus comme étant le système d'innovation du Québec. Il nous a confié le rôle, la responsabilité d'être le pôle national qui vont inspirer les autres régions du Québec, incluant Montréal et Québec. Incluant Montréal et Québec. c'est l'État qui est le pôle national et il a, il a créé 18 pôles régionaux. Et euh, il souhaite éventuellement pas faire du de, de des digiots partout, mais qu'on s'inspire en fonction des réalités de chacune des régions, que grâce au numérique, au numérique qui est transversal, mais surtout à l'écosystème qui permet à des jeunes de bien, de bien se développer, de pouvoir justement demeurer et rester en région. Alors évidemment, ça prend du débit. On le dit hier, ça prend ah, du débit de demeurer, débit. rester en région et de consommer en région. Du coup, parce que quelle a été la... parce qu'aujourd'hui 250 personnes travaillent à l'IGE aujourd'hui. sont hébergés dans ce... cet outil-là. On pourrait dire peut-être mieux ouvrir l'IGE que des centres commerciaux en périphérie. Mais donc du coup, c'est des, qui... des gens qui consomment et le commerce comment il s'est organisé autour de ça. Bien, comment c'est organisé également quand bon, on est aussi en train de réorienter un peu la façon dont les activités se déroulent du côté de la ville de Chabonéga, dans une ville qui était vieillissante avec un passé industriel, et là on arrive avec une nouvelle génération de jeunes euh, avec des préoccupations particulières. Donc euh, le travail au DIGA n'est pas de 8 à 5 hein, ou de 9 à 6 alors, ça peut se passer en soirée. Euh, souvent, les jeunes ont des cartes magnétiques, peuvent être là le soir, la nuit, euh, le week-end. Il y a toutes sortes d'activités qui s'organisent autour de là. Et il faut s'adapter à la réalité de nos jeunes aujourd'hui. Euh, ce serait faux de prétendre qu'on peut changer cette mentalité. Bien au contraire, je pense que si on s'adapte bien à eux, on a un plaisir fou à travailler avec ces jeunes. Et, et vous avez vu, on a un peu le, le, le détail des bûcherons du numérique. Alors, c'est un peu ça. On est allé à plusieurs endroits, on était sur la côte d'Azur il y a un mois et demi, on est à Bordeaux, on est à Chambéry, on est à plusieurs endroits en France et on commence à bien se démarquer et on a du plaisir à travailler avec nos, nos cousins français. Merci, merci Michel Angers. Vous prenez en France à la recherche de, de, de pratiques inspirantes et vous inspirez les Français en retour. Florence Durand-Tornaré, vous êtes délégué général de Ville Internet, la belle Ville et Village Internet, un observatoire considérable hein, de tout ce qui se fait en matière euh, de numérique dans les territoires, euh, les types d'actions qui reviennent et qui, et qui marchent, parce que bon on a tous en tête fait des projets qui durent trois ans parce que le FEDER ça dure trois ans, c'est comme l'amour. Euh, l'amour de trois ans. Pardon Michel, mais... Euh, <rire> c'est le titre d'un livre. Euh, et, euh, voilà, donc euh, des projets qui marchent qui arrivent à s'inscrire dans une pérennité et qui euh, contribuent de manière effective à la revitalisation des, des territoires isolés. quelques exemples inspirants et puis des choses voilà, <coughs> à nous dire sur les, les bonnes <coughs> <panneaux>. manières. bien sûr <coughs> euh, ce que je voudrais dire c'est que on n'a pas évidemment d'équivalent qu'on peut avoir chez nous euh, nécessairement dans tous les villages mais on en a quand même un certain nombre et en fait nous l'internet fait également ses 20 ans Enfin, à hasard... Ce qui pas un bon Vous êtes même en temps que Google aussi, voilà. Ouais. <rire> Cyberportal, les premiers sites de ville, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, on est sur des enjeux de services publics numériques dans une société qui, en 20 ans, s'est totalement transformée à l'issue mondiale. Et ce que je voudrais dire, c'est ce, ce qui est pérenne depuis le début, et, et des choses qui, qui existaient déjà, les premiers espaces publics numériques, on a des cyber centres, des cyber tout ce que c est, c est ils ont été créés dans les années 98, euh, avant le des années 2000. Donc, euh, on n'a rien inventé aujourd'hui en territorialisant le numérique, en l'ancrant dans le territoire. Parce que c'est pas, d'ailleurs, l'objectif n'est pas territorialiser le numérique, c'est d'améliorer la vie quotidienne. Donc, les services qui marchent et qu'on retrouve dans la classe dont vous parlez, on a actuellement à peu près 20 000 services euh, Décrits par les collectivités elles-mêmes qui sont mises dans une cartographie avec des enjeux de développement de territoire et des, des typologies de services publics numériques qui sont construits par les collectivités euh, les 450 membres de l'Association du et plus de 2000 qui contribuent en France dont des villes, beaucoup de villages euh, mais aussi des métropoles et donc euh, sur cette cartographie on voit bien que ce qui fonctionne c'est ce qui est euh, le plus utile et le plus nécessaire et le plus utile et le plus nécessaire, et c'est l'objet et c'est l'angle de vie de ce sont les services publics. C'est la citoyenneté active, c'est l'accès aux droits, c'est l'égalité, c'est tout ce qui touche à nos règles républicaines. Je ne dis pas que le reste n'est pas d utile. D'ailleurs, euh, dans cette liberté, <rire> par exemple, on a les loisirs, euh, euh, tout ce qui est du registre du travail, de l'économie, bien évidemment, et je ne l'exclus pas, ça va ensemble. Parce que dans les, les droits fondamentaux, le travail, le, papier, le plaisir, font partie, la culture, l'accès à l'éducation font partie euh, des droits fondamentaux des, des citoyens. Et donc cette citoyenneté active, elle se produit euh, avec le numérique, comme elle se produit avec toutes les technologies au fur et à mesure qu'elles arrivent pour s'améliorer. Donc c'est notre approche, et je pense que c'est une approche qui est maintenant, euh, qui revient un petit peu au bout du jour, après une, une phase extrêmement. Euh, euh, suiveuse des mouvements euh, marchands américains, mmh. notamment. Je ne les critique pas, c'est un fait. On euh, constaté, constaté, mais constaté par nos chercheurs. Mais il y a un de retour, une politique aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un retour. On le voit. Ces... Moi, j'étais extrêmement encouragée par les discours d'hier, hein, tous les discours de nos grands politiques, hein, mais mmh. euh, pas uniquement les ministres, mais également les députés, etc. Monsieur le sénateur, que je remercie aussi pour cette dynamique. Cette conscience que vous nous amenez aujourd'hui, du réel, tout simplement, de vivre bien et d'arrêter cette espèce de furie de, que le numérique a encouragée. Donc, à l'Internet, Internet, c'est ça qu'on essaie de porter notamment. Et on a une autre conviction, c'est que euh, ceux qui portent ça, ce sont les élus locaux. Alors, nous faisons partie, en tout cas, euh, euh, les universitaires, les membres du conseil d'administration, etc., de ceux qui portent l'idée que 500 000 élus locaux, c'est 500 000 citoyens actifs. Garant de la démocratie dans les territoires grâce au numérique. On, on avait l'habitude de dire historiquement pas de réseau numérique sans réseau humain. Le plus, le réseau humain le plus solide pour assurer le meilleur service public numérique, la meilleure organisation des espaces numériques, le meilleur urbanisme numérique rural aussi, pas uniquement urbain. Eh bien, ce sont ces équipes qui sont extrêmement fondateurs et c'est à eux qu'on s'adresse dans l'association d'Internet et notamment euh, on a aujourd'hui une proposition qu'on a menée en association avec Quant euh, le moteur de recherche pour leur proposer euh, de découvrir un univers euh, où euh, les, les, les informations qu'ils recherchent euh, apparaissent de manière euh, euh, exclusivement publique c'est à dire qu'on a rassemblé de 20 000 ressources qu'on appelle sources de confiance mmh. euh, qui sont des sites publics etc où ils pourront dans leur activité aller chercher euh, des informations en toute sécurité puisque tout le monde euh, peut aller voir sur le centre de compte notamment le, le, les qualités de ce moteur de recherche qui protège la vie privée c'est un exemple euh, d'action qu'on veut mener pour et avec les, les élus de notre réseau et, et tous ceux qui veulent rejoindre euh, pour rendre ces services et pour répondre quand même un tout petit peu à votre question mais sur les... Bon. les... <rire> voilà, je sais. Non, mais je pense que c'est important. C'est heureux juste de l'appel, parce que quand j'entends hier, hier le ministre euh, de Normandie qui nous dit euh, il, le numérique crée de l'inégalité territoriale, nous en sommes témoins depuis 20 ans. Ça n'a cessé d'augmenter. Donc il y a une urgence. C'est pour ça que mon appel est plutôt politique. Vous voyez ce que je veux dire et parmi les services, ben j'avais parlé de l'accès aux droit, donc mmh. tous les services publics, administratifs, tout ce qui va donner de, de, de la citoyenneté aux personnes. Mmh. Euh, on a un gros problème de non-accès au droit en France. Mmh. Il faut absolument que le numérique contribue à, à, à transformer ce, ce problème en, en, un, en un atout. Et puis, euh, derrière, on a tout ce qui est nécessaire dans le territoire, euh, à savoir euh, euh, de la gestion des déchets, euh, le numérique dans les villages. Aujourd'hui, on, on a beaucoup d'exemples de villages qui, qui utilisent le numérique, Alors, je ne vais pas te décrire, vous avez, les exemples sont visibles dans la classe ou ailleurs, ou ici, je pense qu'il euh, y a donc tout ce qui touche à l'environnement, il y a tout ce qui touche à l'éducation, à la culture, à l'accès à la culture, et bien sûr, euh, le déploiement d'un nouvel urbanisme, euh, notamment en ruralité, et dans les centres-villes, parce que je, je précise que sur les 222 villes qui sont identifiées dans le programme Coeur de Ville, Action de Coeur de Ville, 178 sont labellisés Ville Internet, ce qui signifie... C'est pas pour ça que je le dis, mais ça signifie qu'il y a bien une réalité du numérique dans les territoires euh, qui doit être portée euh, comme une solution pour les problématiques que vous évoquiez et pour les, ce qu'on appelle les cœurs de ville, sachant qu'aujourd'hui avec le numérique, l'avantage du cœur de ville, c'est qu'il est en marguerite, c'est-à-dire qu'il renvoie de la périphérie, c'est navette, c'est une navette qui permet de faire 24 heures sur 24. Donc c'est ça le service essentiel finalement que le numérique permet, c'est le lien social pour la ville. Et donc euh, voilà ce qu'on qu qu voudrait vous présenter. Et encore une fois, vous venez nous voir, par exemple, visiter l'Atlas sur le stand, si vous le souhaitez. Venez euh, visiter euh, à chaque heure pile, <rire> désolé, euh, la présentation du moteur de recherche pour les élus et d'autres actions qu'on mène, notamment avec les villages, sur les cartographies collaboratives avec notamment. Voilà. Enfin, là, Merci beaucoup Florence. Merci. Alors, on l'a bien compris, effectivement c'est important de faire ce point avec Florence parce qu'il y a deux pieds. Il y a le pied de la citoyenneté, l'engagement des élus, c'est-à-dire derrière le projet politique, le projet du territoire, euh, en conscience, pas forcément par euh, les mêmes de, de taxer les livraisons d'Amazon. Okay. Bon. Et et l'artificialisation des sols. Donc il euh, y a à la fois ce volet citoyenneté, c'est-à-dire finalement, euh, le job du politique, c'est, avec ses administrés, de fabriquer son propre destin, et celui du territoire. Et puis il y a le volet économique, et il faut marcher sur ces deux pieds-là, et c'est pour, pour ça que je voulais associer effectivement les interventions de Laurent Servoni et Dominique Valentin, puisqu'il y a d'un côté Localeo, donc Laurent est le patron de Localéo, filiale 100% de la Poste, en charge de tout, tout, tout un tas de services numériques, mais surtout de la gestion de la relation citoyenne. Et là on rejoint la notion de service et de service public, même si la Poste est un groupe privé. Juste un rappel, Orange aussi. Mais maintenant, <rire> Mais avec quand même une mission de service public. Donc, et Dominique Valentin, donc est le fondateur de Relais d'entreprise, lui, son obsession, euh, c'est les kilomètres en trop pour aller au travail. Il considère que le déplacement le moins polluant, c'est celui qu'on ne fait pas. Donc on va peut-être commencer par ce volet euh, économique et nous décrire effectivement comment fonctionnent les Relais d'entreprise et cette, cette dynamique, comment ils contribuent à la revitalisation du territoire. Merci, bonjour à, à toutes et à tous. Euh, effectivement, l'enjeu, c'est euh, véritablement de rapprocher l'emploi de l'habitat. Parce que euh, ceux qui consomment sur un territoire, euh, ben, effectivement, aujourd'hui, on, euh, on se concentre, on constate pardon, que euh, les habitants d'un territoire ne sont pas des vivants d'un territoire. Vous avez aujourd'hui des chiffres qui font peur c'est que les déplacements pendulaires explosent partout dans le monde. Euh, en moyenne, les 28 millions d'actifs enfin, font 28 km le matin, 28 km le soir euh, pour aller travailler. Pourquoi Parce que leur lieu d'emploi est de plus en plus loin, et les primo accédant à la propriété se logent de plus en plus loin pour échapper à la pression immobilière. Et qu'est-ce qui se passe En fait, on consomme là où on travaille. Je discutais dernièrement avec le directeur d'un Leclerc, qui m'expliquait que le PIC, les commandes sur son Drive, sur son Leclerc Drive, c'était entre 9h et 9h30. C'est-à-dire que les personnes viennent de passer une heure dans les embouteillages, pour arriver au bureau et, à peine arrivé, pour se déstresser probablement, commande euh, sur Internet euh, les courses qu'ils vont récupérer euh, sur le chemin du retour. Donc nous, on a dit la chose suivante. Il faut absolument rapprocher l'emploi de l'habitat. Alors, il y a plusieurs leviers pour rapprocher l'emploi de l'habitat. Le levier que les collectivités maîtrisaient c'est avant tout de construire des zones d'activité, en espérant faire venir des entreprises. Souvent, on a déplacé des emplois. On a déplacé les emplois de centre-bourg, de centre-ville, pour les mettre dans les zones d'activité. On a neutralisé des nuisances. Oui, le livreur qui arrive le matin à 6h et qui fait du bruit parce qu'il vient décharger euh, deux palettes gênait les gens. Ah, on a essayé effectivement aussi de favoriser l'entrepreneuriat. Hein, mais tous les salariés ne peuvent pas être des chefs d'entreprise en herbe et tous les entrepreneurs ne sont pas des start upers ah, Et on a aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs qui. Faute de souvent d'autres choses, travaillent à domicile et se sentent un peu isolés. Nous, on a dit autre chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, un métier sur deux peut se pratiquer à distance. Le télétravail, on milite, nous, fortement, pour que le télétravail et le télétravailleur deviennent le produit du rééquilibrage des territoires. Faire en sorte que ces actifs reviennent sur les territoires et consomment sur ces territoires. Et c'est pour ça que nous, les relais d'entreprise, pour en venir à la question de Sébastien, euh, nos relais d'entreprise sont des espaces de travail à usage flexible qu'on installe au plus près des zones de vie. Le premier relais d'entreprise que j'ai créé en 2012, je l'ai ouvert dans une zone pavillonnaire, en face d'une crèche intercommunale près du Boulangerie. Pourquoi je l'ai mis là C'est que simplement je me suis rendu compte, que euh, j'habitais dans cette zone pavillonnaire, parce que je voulais avoir mon bout de jardin et mes deux poules, euh, qu'effectivement, bah, à 7h du matin, euh, d'autres habitants déposaient les enfants à la crèche pour aller s'enfermer comme moi, euh, à l'époque, sur la rocade de, de Toulouse. C'est là, il faut mettre euh, des bureaux. Il ne faut pas les mettre en zone industrielle. Il faut les mettre là, après des de, de, de temps de vie pour qu'on puisse y aller à pied. Et puis ensuite, on s'est rendu compte en ayant euh, créé cet espace, qu'il y avait plein d'intérêts. C'est-à-dire que la journée, alors que tout le monde a quitté les places de parking pour aller, euh, parce que tout le monde ne pouvait pas faire le télétravail, pour aller euh, à Toulouse, euh, là où ils avaient du mal d'ailleurs à stationner, là où un poste de travail coûte entre 15 et 17 000 euros par an par collaborateur. C'est le chiffre. D'un poste de travail en ville, sachant qu'à l'instant T, vous n'avez que 50% des surfaces des bureaux occupés, donc les entreprises payent en permanence 50% pour rien, en obligeant en plus des collaborateurs à venir. Mais en fait, les places de parking se libèrent la journée, et en plus, on s'est rendu compte que la journée, euh, les salariés qui viennent, les télétravailleurs qui viennent en relais d'entreprise surveillent les maisons et empêchent les cambriolages, et le soir, c'est l'inverse. Et en fait, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on est responsable un peu de ce qui se passe parce qu'on a raisonné en zone fonctionnelle, mmh. en aménagement fonctionnel. Des endroits où on travaille, des endroits où on consomme, des endroits où on s'amuse, euh, des endroits où on dort, et à chaque fois, de la mobilité. Et entre eux, des endroits où on pollue. Et à chaque fois, des endroits où on pollue. <rire> euh, et nous, on a euh, commencé à travailler sur la valorisation. Euh, je suis très, très, très content d'avoir cet de autour de la table, parce que là, il y a un vrai travail à faire. Quand je dis tout à l'heure euh, que le télétravailleur doit être le produit, euh, du rééquilibrage des territoires, nous sommes en train d'essayer de valoriser toutes les externalités positives de la présence d'un actif euh, dans un endroit euh, où il va consommer, vivre et que l'habitant redevienne un vivant de son territoire donc, en termes de socialisation, en termes de vie euh, donc associative. Et on a valorisé une première externalité. Il y en a d'autres à valoriser. On a valorisé l'impact de la non-mobilité en termes d'économie d'énergie. Et on a fait en sorte que les kilomètres non effectués par un télétravailleur qui va faire deux km à pied ou à vélo pour venir dans un relais d'entreprise, plutôt que de faire ses 30 km avec 30 km retour, ces kilowatts ces consommés soient éligibles au titre des certificats d'économie d'énergie. Et on a signé un partenariat avec EDF qui rachète ces kilowatts. On va faire la même chose avec les tonnes de CO2, parce qu'on a le principe de calcul qui a été validé par le, par le ministère, et donc on va pouvoir rajouter comme ça des tonnes de CO2. Et voilà, et c'est toutes ces petites externalités qu'on va pouvoir euh, valoriser de telle sorte à ce que le loyer qui sera proposé euh, par le gestionnaire d'un relais d'entreprise, d'un tiers-lieu, soit en grande partie couvert, non pas par l'entreprise qui supporte déjà des bureaux en centre-ville, euh, de, de métropole, qui ne pourra pas forcément réduire encore sa surface, même s'il y a une vraie tendance aujourd'hui à ce qu'on appelle le « Désolé, mot un anglicisme qui est vilain comme tout, c'est la réduction de surfaces louées en centre des métropoles pour justement rationaliser les frais généraux, mais justement pour avoir des bureaux déportés qui coûtent beaucoup moins cher et qui permettront en plus de s'affranchir des mobilités. Donc faire en sorte effectivement d'avoir des espaces multifonctionnels qui évitent les déplacements et on est en train de réfléchir d'ailleurs à des espaces hybrides en fonction bien sûr de la typologie des territoires, on ne peut pas avoir un modèle unique en fonction du périurbain, du semi-rural, de l'ultra-rural et de l'ultra-rural avec attrait touristique ou de l'ultra-rural sans attrait touristique. On a une jeune docteur qui est en train de faire une thèse sur le sujet, sur la caractérisation des territoires, mais sur un ultra-rural où on manque de serviciels, on est en train d'imaginer avec notamment uh, comptoir de campagne qui installe des mini-épiceries uh, uh, dans les territoires uh, ruraux, uh, de territoire des lieux un peu hybrides avec uh, des espaces de travail, avec uh, des espaces uh, de consommation pour justement avoir un modèle économique qui soit pérenne uh, où le gestionnaire du lieu alors, ne sera pas forcément un animateur d'incubateur à start-up, parce que mmh. ceux qui vont le fréquenter n'auront pas forcément besoin. une sorte avoir. de concierge de l'ensemble des services sur, oui. sur, sur ce territoire. Merci Dominique, on en entend que, monsieur le sénateur, à l'artificialisation des, des sols, et eh bien euh, Dominique nous répond par l'artificialisation des mouvements, tous ces mouvements inutiles. C'est une question qui est à la eu de l'actualité aujourd'hui. Euh, on parle beaucoup d'émission, mais la question l'empreinte carbone est une question essentielle. Et on se rend compte qu'on a besoin d'une mutation culturelle. Mutation culturelle, y compris dans notre conception de la vie, dans notre conception du territoire. Pourquoi mutation culturelle La charte d'Amiens a été appliquée de façon parfois catastrophique. C'est quoi la charte d'Amiens C'est un ensemble de, un ensemble de, de, de Des de nouvelles et tout ça Des vignes nouvelles, ah, qui, oui, ça. qui ont travaillé et qui ont zoné les espaces. Mmh. Et les deux interventions qui, qui viennent de se produire nous disent qu'il faut revoir en profondeur et faire en sorte que dans un territoire, on puisse y vivre, on puisse y travailler et surtout essayer de faire baisser cette empreinte carbone qui devient catastrophique. Vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer au niveau de, du réchauffement climatique Si on ne change pas notre culture, inévitablement, les mêmes effets vont. Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Mais je crois que c'est Savier est, est ce qu'il disait, on, est, on déplore souvent les effets, mais on adore les causes. Et donc, les élus vont devoir, à un moment donné, euh, sur des questions essentielles, veiller à ce que mon moins. Moi, je suis maire d'une ville depuis une vingtaine d'années. J'étais je, je encore il y a quelques mois. J'ai une, une entreprise de 1000 salariés. On me disait, mais pourquoi tu ne la mets pas aux autres Et moi, je n'avais pas envie de. Gens, mais à pied, à vélo, dans cette usine, et elle continue à se développer, elle se modernise, et il faut faire en sorte que dans nos villes, dans nos villages, faisons attention, dans la ruralité, on parle des services, parlons de l'industrie. l'industrie, bah, c'est une question, question essentielle pour garder euh, nos bons gros. Gros, parce que souvent, c'est ce qui permet. Euh, D'avoir un ancrage extrêmement fort. Quand ces entreprises et l'industrie disparaissent, euh, inévitablement, on sent une population d'un Michel, Michel Angers connaît bien ça. Voilà. Euh, euh, euh, Laurent Serboni, euh, on, on a évoqué effectivement les aspects euh, économiques. Sur la, sur la citoyenneté, justement, sur les euh, services au public. Hein, euh, Aujourd'hui, le Caléo, euh, quel est votre positionnement, quelle est l'offre que, que vous faites à ces territoires et, euh, qui euh, ont besoin de services publics mais ne peuvent pas les avoir tous On a vu les perceptions euh, s'en aller, on a vu un certain nombre de choses euh, qui, euh, qui font râler dans les territoires, évidemment. Donc euh, comment vous travaillez avec le Caléo, euh, sur ce volet-là Merci Sébastien. C est, c est bien, je, vais, je vais élargir un petit peu. Parce que, vu le, ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est vrai que... On a bien compris que l'ancrage local, la présence des services sur le territoire est, un, est quelque chose d'important, c'est un enjeu. Et justement, La Poste, puisque allez est une filiale de La Poste, a un objectif qui est d'essayer d'allier de, justement le, la présence physique et le numérique. Et la Poste, historiquement d'ailleurs, a cette, ce rôle un peu social et cet, cet ancrage local qu'elle prolonge dans les services qu'elle essaye de développer. Le Caléo, on va en parler, en est un exemple, mais euh, la Poste, par exemple, a développé un service qui s'appelle « Veiller sur mes parents », qui permet d'être euh, au plus près des citoyens pour aller euh, euh, s'assurer de la bonne santé ou euh, de la façon dont euh, les membres de sa famille sont... Euh, sont, ils seront, ils sont toujours autonomes, etc. Et donc la Poste, avec ses 17 000 points de contact, est capable donc de proposer une offre qui est très particulière et justement de conserver cet ancrage local et d'offrir, puisqu'on a parlé de commerce local tout à l'heure, d'offrir eh par exemple aux commerçants du Cantal la même qualité de service qu'un grand distributeur de l'e-commerce pourrait faire en ayant justement cette logistique au plus près, puisque l'enjeu c'est cette logistique du, des derniers kilomètres, des derniers mètres, qui fait que La Poste est la seule entreprise en France à pouvoir proposer. Encore une fois, des entreprises qui ont 17 000 points de distribution ou de contact, je pense qu'il n'y en a pas. Euh, si on prend une autre entreprise qui, est, euh, qui a des, des gares, par exemple, il n'y a que 3 000 et quelques gares en France. Donc, voilà, cette, cette distribution locale elle est exceptionnelle. Euh, et donc c'est par exemple une offre que euh, La Poste a développée récemment qui est e city vous pourrez euh, pas la détailler ici, mais euh, qui permet donc d'avoir une distribution des commerçants locaux sur le territoire à partir donc de, euh, des services de La Poste. Et donc ça c'est vraiment euh, cette, cette, cette alliance du numérique et du physique. Euh, alors effectivement sur les, sur les services publics, puisque c'est un point qui est important, La Poste a souhaité renforcer là aussi sa présence locale et elle a signé pour ça un partenariat avec la MRF parce que la collaboration avec les élus est essentielle, il y a effectivement les 17 000 points de la Poste mais il y a aussi 30 000 communes de moins de 2 500 habitants donc il y a plus de communes que de points de, de la Poste. Donc il était important d'avoir un partenariat avec une structure, la MRF, qui est en contact avec un nombre d'élus important et qui apporte des services directement à ces élus. Donc c'est le sens de ce partenariat qui permet d'offrir euh, à toute commune, et donc à des communes euh, qui n'ont pas nécessairement les moyens informatiques, puisque les communes qui ont euh, 20 000 habitants, elles ont généralement un DSI ou un service informatique euh, dédié, de proposer justement à ces communes euh, de moins de 2 000 à 3 000 habitants euh, des services publics numériques qui soient euh, de la même qualité que celles qui ont Et par exemple, ça va permettre donc à, à une commune, évidemment, d'avoir son site internet, c'est la base, mais de proposer des services publics comme inscrire son enfant à l'école, signaler au maire qu'un lampadaire ne fonctionne pas ou qu'il y a un trou dans la chaussée, mmh. et donc d'avoir une intervention au plus près. Tout ça donc en mariant évidemment le numérique sur, sur Internet, sur, enfin, sur desktop, mais aussi sur l'application mobile, en ayant aussi cette réaction, cet ancrage local. Merci Laurent, j'apprécie, vous pouvez passer son code dans les postes aussi code de la route, oui. tout à fait, ça fait partie des, des nombreux services ah, que la Poste... Sauf qu'avec oui. Dominique, finalement, les gens n'ont plus à prendre de voitures c'est <rire> ah, extraordinaire, effectivement... C'est la volonté de la Poste d'avoir cette, cette diversité. La Poste, évidemment, non, dans l'esprit le, dans des gens, c'est la distribution du courrier, mais la distribution du courrier n'est qu'une activité, une de toutes les activités que la Poste sait faire. Et encore une fois, il y a effectivement il y a le code, il y a des dizaines, il y a aussi la mobilité, c'est un, une, une filiale sur tout ce qui est mobilité verte. La Poste recycle aussi des emballages avec une filiale qui s'appelle Procygo, donc il y a un ensemble d'activités que propose la Poste, et encore une fois, grâce à ce, cette ancrage locale, il est possible donc de marquer de manière efficace le numérique et le physique. Merci Laurent. Florence, vous souhaitiez faire une incise à l'instant Juste une incise, désolée, de parfois des ombres sur certains tableaux, mais euh, on ne peut pas euh, faire le constat euh, sur euh, les enjeux environnementaux sans prendre en compte, et je pense qu'il faut maintenant le faire ouvertement et simplement et positivement justement, ce que le numérique amène, implique sur l'environnement mondial aujourd'hui. C'est un impact extrêmement fort la consommation électrique, enfin je, je les mets au rare, je, je, je passe ces détails là, mais je pense qu'au niveau de nos organisations, c'est pour ça que je vous regarde plutôt plutôt que la salle, parce que pour, pour chacun d'entre nous c'est compliqué, c'est un enjeu de politique publique aujourd'hui qu'il faut qu'on porte aussi. Et les industriels, effectivement, essaient du numérique, hein, se sensibilisent de plus en plus. On voit des, euh, des data centers euh, écologiques enterrés, notamment il y a un Clermont-Ferrand. Enfin, voilà, il y a une question à se poser sur la consommation de nos appareils, la consommation de nos réseaux aussi, euh, évidemment, mais je pense qu'il y a un certain nombre, au-delà du greenwashing, il y a un certain nombre euh, d'acteurs qui s'engagent pour ça. Mais effectivement, comme dirait l'autre, il faut les marquer à la culotte. Euh, Franck Banque des Territoires. On va finir avec vous. Euh, de votre point de vue, effectivement, euh, à la fois donc national, toujours, euh, toujours la caisse, aux côtés des territoires, avec cette logique d'ingénierie, d'accompagnement, de la réflexion des territoires. Euh, donc on va prendre un petit peu de surplomb. Euh, comment euh, aborder la revitalisation des entreprises, Parce que moi, ils sont tous différents, ils ont tous des enjeux, des histoires complètement différentes. Euh, quel rôle le numérique peut tenir dans un tel projet Et puis sur quels aspects il a le plus fort impact Où est-ce qu'il fait levier Oui, question après euh, effectivement, les instruments sont, sont, sont tous différents et, et les réponses sont à chaque fois adaptées euh, au contexte local. Et pourtant, ils sont confrontés à des causes qui sont communes. Euh, on l'a bien vu d'ailleurs avec la proposition de, de loi qui est, qui est en cours, euh, ou avec les aspects que vous avez soulevés sur les déplacements le domicile-travail. Euh, donc je pense qu'il y a un mouvement qui est important, il y a une prise de conscience, vous l'avez dit, c'est arrêter l'hémorragie. Euh, arrêter l'hémorragie, c'est une urgence, c'est... Euh, une alarme qu'il faut lancer et qui euh, finalement s'est traduit par une proposition de projet de loi. Mais arrêter les hémorragies, je dirais, comme en médecine, ça ne suffit pas à revitaliser, puisque revitaliser c'est redonner Vitaliser. la vie. Enfin, c'est un ambitieux projet, c'est euh, quelque chose euh, qui va au-delà simplement de stopper les hémorragies. Hein. C'est un peu l'étape d'après. Et revitaliser, ça suppose, je pense que l'exemple de Shawinigan, en tout cas moi j'y vois euh, cette, euh, cet aspect-là, euh, revitaliser, ça suppose d'avoir une stratégie. C'est-à-dire qu'au-delà de, de l'urgence de, de stopper ce qui va mal et de contrer un certain nombre de phénomènes, il faut se mettre dans une position prospective, dans une position stratégique, il euh, faut faire des choix, il faut affirmer une identité, une différence, euh, et il faut construire euh, sur cette base-là quelque chose de, de nouveau. Et vous l'avez dit aussi, votre stratégie, s'est euh, inscrite dans une logique de s'adapter aux mentalités. Ça veut dire qu'il faut avoir une compréhension finalement fine euh, de ce qui est en train de changer, des mentalités qui sont en cours, pour pouvoir adapter sa stratégie euh, à ce qui est en train de se produire. Alors, dans le cas des centres-groups, si on regarde un petit peu les causes euh, de dévitalisation, qui peuvent entraîner aussi des pistes de revitalisation, ouais. et que, finalement, on s'intéresse à, à ce qui les touche tous. Moi, je crois que c'est... Euh, S'ils si, sont tous touchés, euh, les centres-groups, c'est parce qu'on est dans une révolution profonde, dans un mouvement de profondeur qui s'inscrit aussi dans une profondeur historique. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est une tendance de fond, c'est pas quelque chose d'épisodique, de, de, de euh, voilà, de, qui serait juste un petit moment d'histoire, non C'est une tendance de fond. Mais c'est pas parce que c'est une tendance de fond que c'est un, un phénomène naturel qui doit s'imposer à nous. Alors naturel, est le est... Vrai, est... <rire> que ça on a un certain nombre de choix aussi. Naturel, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas moi, je... <rire> non, parce, <rire> que... parce que quand ça donne, je tendance oh dit ben, ça a toujours été comme ça de toute façon. Donc, non, non quoi, ça n'a pas toujours été on comme, les ça. Les comme ça. quoi. Ce que je dis, c'est que c'est devenu comme ça pour des raisons profondes des raisons profondes qui ont attribué à l'évolution de nos modes de vie. Ouais. Voilà, vous l'avez aussi bien décrit en disant ben « voilà, je veux mon jardin et mes deux poules pour aider mes enfants, peut-être que la nature ben voilà, ». C'est quelque chose qui est profond dans la société, il y a cette aspiration-là, qui d'ailleurs revalorise complètement euh, les campagnes, Le les territoires ruraux. leur redonne une attractivité résidentielle. Donc ce qu'on voit c'est que ces modes de vie sont, ont évolué et qu'en fait ils ont construit des parcours des parcours qui ont mis les centres à l'écart. Voilà. Donc ces parcours, ils sont à la fois résidentiels, commerciaux, euh, d'accès aux services, euh, touristiques, voilà, j'en oublie peut-être, voilà. mais donc c'est en comprenant bien comment ces modes de vie ont bouleversé les parcours euh, qui s'inscrivent dans le territoire qu'on peut reconstruire des stratégies. Je m'excuse, hein, je déconstruis un peu le, les choses. Et, et, non mais c'est exactement ce que je, je veux. creuse un peu le sujet. Peut-être que je vais être trop loin, vous m'arrêtez. Non, mettre tous les morceaux sur la table. Mais peut-être pour prendre deux exemples dans les parcours présidentiels, euh, ce qui se joue en fait, c'est un élargissement, et une segmentation des parcours. En fait, euh, on a des parcours de longue distance maintenant. Euh, en fait, on peut <coughs> plus euh, naître, vivre, mourir euh, dans sa commune. Quoi. Mm. Dans les années 60, les gens parcouraient euh, moins de 20 km, à raison de moins de 20 km, ils ont toute leur vie. Aujourd'hui, ils n'en plus du tout là-dedans. Donc le, le périmètre communal, le périmètre du cycle de vie, on a des longues distances au moment des études, pour aller chercher des études. Euh, au moment du premier emploi, les gens changent de région, et au moment de la retraite. C'est les trois moments de la vie où on parle les plus longues distances sur les, sur les aspects financiers. Et puis on a les puce. Voilà. Donc là c'est plutôt au moment de la décohabitation des enfants, de la mise en ménage, du premier enfant, etc. Ou là, on va être sur des mouvements plutôt périphérique. Euh, la... Dans la deuxième étape de la retraite, on voit aussi des gens âgés qui se rapprochent des centres. Oui. Donc, on a tous ces parcours. proches le l'hôpital, les parcours commerciaux, proches tranche l'hôpital. <rire> c'est possible. <rire> voilà. On a tous ces bon. euh, Du point de vue des parcours commerciaux, ce qu'on voit, c'est qu'ils ils se complexifient. En plus, et qu'en plus, ils alternent euh, du virtuel et du physique, c'est-à-dire qu'on a des étapes choix, achat, retrait, et pour chacune de ces étapes, il euh, y a des alternatives physiques ou, euh, ou euh, numériques qui se combinent, pour bien des choses assez complexes, genre, euh, je fais le choix sur Internet, euh, je vais acheter en magasin et je me fais livrer à la maison, mm -hmm. ou alors, je vais faire mon choix en magasin parce que je veux voir les choses, mais j'achète sur Internet, euh, et je vais le retirer dans un point de retrait. Donc on est sur ces mutations-là, on est sur ces modes de vie-là. Bon, je ne veux pas vous faire le... l'accès au service, on en a parlé. Les éléments touristiques, on en a peut-être moins parlé. Mais peut-être, peut peut effectivement, avant, avant toute chose, quand on considère sur d'un territoire, c'est s'interroger et analyser, comme vous le faites, les, la réalité des pratiques. Exactement. et des mentalités. C'est-à-dire, comment ces gens-là consomment J'ai qui sur mon territoire C'est quoi mon capital humain hein, Qui sont ces gens que j'administre, finalement Et euh, comment ils consomment Et analyser ça pour ensuite en faire une stratégie, comme ça a été le cas à Sherwinier. Mais l'analyser en comprenant bien que euh, le centre s'inscrit dans des parcours. Ouais. Et donc, la, la question stratégique, je dirais, centrale, c'est comment on réinscrit les centres bourgs dans des parcours de vie des habitants. Ouais, voilà. C'est par là qu'il faut l'attraper euh, pour pouvoir trouver les leviers qui sont adaptés à chaque territoire. Parce que dans certains cas, euh, ces parcours, ben, c'est avant tout un problème commercial, c'est avant tout un problème de circulation. Veut dire les réponses ne vont pas être les mêmes, Ça, parfois c'est un, un problème de logement, mais le, je dirais, la dose euh, de réponse sur chacun des aspects ne va pas être la même selon le contexte local. Donc on est vraiment dans une obligation de compréhension fine de ce qui se passe, et d'élaboration stratégique qui demande une ingénierie euh, appropriée sur ces territoire que la banque du territoire sera en mesure de nous apporter On contribuera, contribuera à on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout faire tout seul, mais euh, on a des moyens et <rire> on peut aider à construire ces ingénieurs. Juste, Juste avant de donner le mot à sénateur Chouquin, peut-être un petit complément de la part de, de Michel Langer. C'est pour pouvoir intéressant. effectivement, le DIGI, le centre, est en plein centre-ville et qui permet justement à ce regroupement de jeunes de pouvoir euh, consommer directement sur place, alors qu'on en fait la promotion de l'achat de la Car, Mais Je vais revenir un peu sur vos propos tout à l'heure, sur votre, évidemment, l'empreinte environnementale qui est extrêmement importante, mais en même temps aussi du télétravail. Vous savez, on est tout à fait d'accord avec le télétravail, mais l'objectif qu'on a poursuivi dans notre stratégie, c'est de mettre le plus possible de jeunes dans un même endroit pour qu'il y ait de la synergie entre eux. Et pour Dominique, effectivement, l'enjeu, c'est de, de se réunir ces télétravailleurs, de casser le isolement. Exactement. Donc, ben, c'est exactement de pouvoir le faire. Et il y a toujours un effet de pervers à ce fameux télétravail. Et là, c'est l'élu, le maire, qui parle. Vous savez, avec l'économie du savoir, de plus en plus, l'impôt foncier, nous, on retire la très grande majorité au Québec de notre impôt foncier sur le bâtiment, sur la brique et le béton. Et plus on va dans l'économie du savoir, plus on a un manque à gagner. Mieux vaut pour moi avoir un centre de serveur immense à 250-300 000 euros, 300 millions d'euros d'investissement avec 10 personnes qui vont y travailler plutôt qu'avoir 300 travailleurs de CGI qui sont dans un bâtiment qui, est déjà, qui, a, déjà, qui a déjà des revenus. Alors cette nouvelle économie du savoir au Québec, c'est l'enjeu. On est en campagne électorale. C'est l'enjeu principal pour, pour nous, pour notre union des municipalités. C'est la réforme complète de cette fiscalité qui doit nous permettre... On a de plus en plus de responsabilités, de moins en moins d'argent. Alors, si on veut être en mesure de développer et nos villes, et nos territoires, et nos municipalités, et nos villages, mais ben, il faut nous donner les moyens de nos ambitions. Et euh, évidemment, le numérique est, un, est un, un pouvoir assez exceptionnel. Merci. Merci, Michel. Une réaction avant la conclusion, M. Nathalie. Une réaction avec une inquiétude, et je comprends effectivement l'intérêt de regrouper sur un même lieu un maximum d'entrepreneurs pour créer une, une effervescence. Mais attention, de ne pas recréer des centralités qui génèrent des flux importants. Uh, la zone d'influence, nous on l'a vu la zone d'influence d'un relais d'entreprise, d'un lieu en milieu rural est très courte, elle est de 10-15 minutes parce qu'on répond à une problématique de mobilité uh, et en fait on a nous pu uh, déployer un modèle de petits lieux d'hyper proximité avec 2-3 bureaux qu'on va réhabiliter dans un, un ancien commerce qui a fermé justement oui, par exemple, un ancien, euh, oui, oui. ancien presbytère enfin bref, qu'importe, des lieux qui sont vacants dans les communes uh, et des lieux un peu plus majeurs où certains entrepreneurs, eux, viendront plus facilement pour y trouver du service mais aussi que le service puisse être entre guillemets, euh, déplacés vers des entrepreneurs qui ne veulent pas et qui ne peuvent pas se mobiliser, enfin bouger vers ces espaces de centralité. Et après, sur la fiscalité, je pense que vous aurez effectivement un, un, un appro une approche là-dessus. Il y a peut-être effectivement de la législation à, à envisager. Euh, la taxe sur la valeur ajoutée, qui est aujourd'hui versée là où effectivement les entreprises se situent. Nous, si on dit la chose suivante en termes d'externalité, de si on pouvait valoriser cette CVE, donc au prorata de la présence d'un actif là où il travaille et non pas là où il est affecté, un télétravailleur qui reste à 30-40 km dans un territoire rural, pourrait contribuer fiscalement à rééquilibrer bah, ces, ces flux euh, financiers qui sont aujourd'hui concentrés sur des gros centres. Et donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur une logique de maillage, de cohérence, de réciprocité. Euh, ce que commencent à faire les, les métropoles, les grandes métropoles, qui ont pris conscience qu'elles ne pourraient pas se développer sans le développement harmonieux également des territoires. Rebonds. Et moi je dis toujours, la réponse à la problématique des mobilités euh, et des saturations des recables que constatent les grandes métropoles, pour ce, trouvera pas les solutions avec de la mobilité. Et, et j'étais intervenu euh, la semaine dernière sur RMC, je dirais là-dessus, parce qu'il y avait le directeur général de l'ADEME qui était là et qui abordait les réponses euh, la problématique des mobilités avec des réponses urbaines, qui parlaient du kilomètre vélo, qui parlaient du covolturage euh, mais le kilomètre vélo, les 28 kilomètres que vous faites le matin et le soir, vous n'allez pas les faire en vélo. Donc il faut effectivement avoir une, une offre un peu différenciée par un hein, hein. Merci. Alors ça, pour clair, nouveau je... Je pense qu'il y a deux aspects qui sont essentiels si on veut revitaliser nos centres-villes et nos centres bourgs. La, la première question, c'est la question de la fiscalité. essentielle. Fiscalité aujourd'hui, parce qu'il est beaucoup plus cher d'avoir un commerce dans un centre-ville que de à la périphérie. Pourquoi il y a eu ce tel engouement sur le talent urbain C'est des terrains qui sont peu chers. Et, euh, même problème sur le logement. et en même temps, même problème sur le logement, et c'est une culture en même temps. On disait bien, on parlait de la charge d'Athènes, c'est une culture. Aujourd'hui, quand on faisait, enfin, dans les 20 dernières années, 30 dernières années, quand on faisait en ville on la faisait par état. Et non pas en densité dans le cœur de l'homme. Et si, déjà culturellement, il faut que les élus, mais aussi les agences d'urbanisme, euh, mais aussi l'État, euh, face à l'évolution culturelle culturelle sur ces questions Là, il y a un changement considérable euh, à, de, de, concernant les, les a priori sur l'aménagement. La deuxième chose, c'est la fiscalité. Si on ne change pas la fiscalité, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et changer la fiscalité, c'est quoi Pareil, On faisait des, des zones franches, toujours à la périphérie. Mmh. Et là, parfois, ces zones franches, donc pas amenées d'emplois industriels, Très peu dans le code de service. Par contre, ça a déplacé toutes nos professions libérales. Euh, moi, j'avais <rire> un, un, un cardiologue qui me disait j'ai gagné une Ferrari euh, sans rien faire euh, dans, dans cette affaire. Ça ne servait à rien. C'est la fiscalité qui est euh, jetée par les fenêtres. Au contraire, il faut maintenant qu'on arrive à faire baisser la fiscalité dans les centres de ville. Alors, comment on l'appelle Il y a la taxe comme, Dans la proposition de loi, on dit peut-être augmenter euh, en périphérie. Mais la baissé considérablement en centre-ville. La, oui. la question des normes, aussi la question des normes en centre-ville, qui sont extrêmement lourdes, coûteuses. Euh, on a rencontré des, des, des grandes surfaces qui restent encore en centre-ville. Ils nous disent quand on, on répare simplement un magasin euh, en centre-ville, ça nous coûte deux fois, deux fois et demi le prix que ça nous coûte en, en période. Ville. Alors, c'est toutes ces questions. Et la dernière chose, c'est la base du foncier un élu qui ne maîtrise pas son foncier ne pourra pas avoir de projet de combat. Et la maîtrise du foncier, ça veut dire des EPF derrière les communes, mais surtout dans ces périmètres osés, c'est-à-dire ça veut dire opération de saut de sauvegarde, de revitalisation de centre-ville. Il faut donner des pouvoirs nouveaux aux maires pour qu'il puisse, à un moment donné, euh, faire des, des, des, comment, avoir une réserve foncière importante pour mettre en place du parking, pour mettre en place euh, reprendre des, des, des <coughs> usines, euh, des friches industrielles pour en faire des projets culturels, des projets économiques pour que... Bon, Alors c'est tout solutions. ça c'est un enjeu considérable et la fiscalité locale doit changer et la fiscalité aussi environnementale sachez bien que dans les appels d'offres avec les deux dernières directives européennes de 2014-2015 <coughs> la, la question l'empreinte carbone, nous permet de choisir beaucoup mieux, pas seulement en fonction du prix, mais en fonction de l'empreinte carbone. Servons-nous de tous ces outils, mais surtout engageons ce vaste combat, parce que nos centres-villes et nos centres-bours sont de celle de la ville, c'est quand même la ville européenne, c'est la, la cohésion sociale qui est en cause, et si nous ne prenons pas à bras-le-corps ce combat, inévitablement, les, nos centres-villes, nos centres-villes vont se dévitaliser et nous, nous ajouterons de la crise à la crise. Merci, M. le Sénateur. Ce sera le mot de la fin. Oui, Dans ton musée, <rire> une invitation pour le Québec. Oui, Je vous propose d'applaudir nos, euh, nos intervenants.